Salut tout le monde c'est M2L j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor approximatif Malheureusement pendant le déménagement j'ai pas pu récupérer tout ce que je voulais donc du coup il faudra que je m'y contente pendant quelques semaines histoire que je puisse installer un nouveau décor et puis après là on pourra vraiment bien se poser comme il faut J'espère surtout que vous avez passé une bonne fête puisqu'étant donné qu'on est les le lendemain ou sur lendemain de Noël, ça dépendra de la diffusion de cette vidéo Regardez ce nouveau t-shirt que je viens tout juste de recevoir par ma copine je l'adore je peux plus m'en passer. J'ai reçu notamment une petite figurine de Crash Bandicoot des éditions Totaku, hein. c'est la première avec le fameux Dr. Neo c'est hein. la première que j'ai eue, et je pense pas que ça sera la dernière. Et pour Noël, je lui ai offert Super Mario Party sur Nintendo Switch. Bon, je vais en être avec vous, je l'ai acheté un petit peu pour mon plaisir, parce que Dune n'a pas de Switch, et surtout parce que je n'avais pas envie de jouer tout seul. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on se retrouve comme convenu pour une vidéo spéciale Dreamcast. C'est ma deuxième console préférée après la Super Nintendo. Et je me suis dit qu'un 20 e anniversaire comme ça, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement. Donc aujourd'hui, je vous propose en vidéo mon top 5 des meilleurs jeux sur Dreamcast. C'est parti On commence ce top 5 Dreamcast avec un jeu de sport qui reste encore pour moi une claque 20 ans après sa sortie. C'est Virtua Tennis. C'est vrai que graphiquement, c'était l'un des plus beaux jeux conçus à ce jour dans le monde du tennis. Évidemment, tout ça est révolu, mais à l'époque, on pouvait se dire, mais quelle beauté, surtout jouer avec un stick arcade. C'était le top du top en termes de confort gaming. Ce que je kiffais par-dessus tout, c'était les cartouches de sauvegarde de Dreamcast qu'on mettait dans la manette. On avait un tout petit écran euh, qui était un petit peu l'équivalent d'une Oculus 3310 à l'époque avec les couleurs noire et blanche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faisiez une partie solo ou en double, tout ce qui est plus banal, vous avez une animation en temps réel dans votre écran en noir et blanc. Et ça, pour l'époque, c'était vraiment ingénieux et incroyable. Il y avait un mode carrière où, si je me souviens bien, il y avait des épreuves insolites, où on doit dégommer des quilles de bowling pour améliorer ses capacités de son joueur, ou encore mettre des bas dans les sections de points pour faire le plus haut score en 60 secondes. Bref, un jeu de tennis qui ne suce pas, mais qui dure dans le temps. On passe à présent numéro 4 avec un jeu de course à l'américaine qui comprend malheureusement beaucoup d'incompréhensions. Daytona USA 2001. Avant tout, la version 2001 est nettement plus propre et plus nette que la version arcade de 94 signée AM2 sur le système Sega Model 2. 8 circuits jouables, des nouvelles voitures à débloquer, des paramètres adéquats pour faire une course propre et faire un super chrono. Mais là, le vrai défaut qui gâche le jeu, malheureusement, c'est la maniabilité. Il est quand même préférable que vous jouiez au volant plutôt qu'à la manette. Moi, je l'ai fait dans le sens contraire. Je ne vous cache pas que j'ai mis du temps pour m'adapter, mais après, ça roule, quoi. C'est sorti peu avant la mort de la Dreamcast, et ce qui est dommage, c'est que il n'est pas vraiment énormissime dans le sens, où on s'attendait quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quand même un jeu que je vous recommande de faire, même s'il n'y a pas de possibilité de jouer en multijoueur avec le système Internet, mais plutôt en multijoueur local avec deux écrans splittés, mais ça reste quand même un bon classique. Sega était surtout réputé pour ça. Porter un jeu d'arcade et le transposer sur Dreamcast à la perfection, il n'y avait que eux pour faire ça. C'était pour moi l'équivalent du Time Crisis de Namco avec pour mission d'empêcher Goldman. Pas le chanteur, mais le président de la DBR Corporation, celui qui fait de l'expérience sur le génome humain. Je préfère préciser, on ne sait jamais. Jouable à la manette ou au stick, mais là c'était un petit poil plus compliqué, mais là je vous recommandais d'avoir le Gun, ce qui était beaucoup plus pratique pour l'époque. Par contre, il vaut mieux que vous ayez un écran cathodique, car malheureusement les télé HD ne prennent pas en compte les accessoires rétro. Il existait le même jeu, mais avec une petite différence subtile, tuer les monstres ou autres boss avec le clavier dans Typing of the Dead, où il fallait taper le mot indiqué sur chaque ennemi pour le tuer. Affaire en solo avec un pote de House of the Dead 2 est l'une des références en termes de Gun à obtenir sur sa nomcast. Et c'est surtout un très bon jeu en termes d'anti-stress. Parce que tirer sur tout ce qui bouge, j'adore ça. On passe dès à présent numéro 2 avec un des jeux qui, quand j'étais gamin, m'a fait grave flipper à l'époque. J'en ai tellement eu peur que plus jamais je voulais remettre les mains dessus. C'est Resident Evil 2. J'en avais tellement peur que je n'osais même pas le faire et je le chassais de ma mémoire, mais je l'ai quand même fait 20 ans après. Et heureusement que les goûts changent et les peurs disparaissent. On incarne Leon S. Kennedy, qui sera le flic le temps d'une journée, ou la sœur de Chris Redfield, Claire, partie à la recherche de ce dernier dans les ruines de Raccoon City. Ce jeu a quelque chose de très attachant en fin de compte, avec l'histoire en parallèle entre Leon et Claire, puisque c'était un jeu en 4 CD, puisqu'on pouvait faire la série A, B ou B BA inversement. Ce jeu est quelque chose de très attachant en fin de compte avec l'histoire parallèle entre Léon et Claire puisqu'on pouvait faire le A et la B ou le B et la A pour vraiment bien comprendre l'histoire. La petite chérie Birkin qui sera la seule survivante de l'aventure. Le père de chérie qui se sacrifie pour se transformer en bête immonde et sauver la création du virus G. Et ce que j'adorais ce qui était vraiment cool comme mini-jeu c'était de Hunk de Fall Survivors. Puisque moi je m'amusais à faire des tout assist speedrun sur la manette pour essayer de partir d'ici le plus rapidement possible. Mais là où c'était vraiment le plus hardcore, c'était la même version mais avec un morceau de tofu. J'ai dû réussir cette épreuve une deux fois mais à chaque fois que je me faisais attraper par les plantes carnivores qui m'aspergeaient de poison et là j'étais complètement foutu. Shenmue pour moi c'est une grande histoire d'amour, c'est la meilleure réalisation à ce jour, c'est le plus beau jeu de tous les temps. Un jeu qui a fait beaucoup parler de lui tantôt dans les graphismes, tantôt pour son histoire. Yu Suzuki a réalisé le jeu le plus cher de l'histoire et le plus cher de la Dreamcast. Un jeu perfectionniste et pensé dans les moindres détails en termes de dialogue avec tous les habitants de d'Obuita, les QTE, les combats avec les voyous sur le port de la Miyama ou le Game Center pour jouer à Space Harriers en ou aux Un jeu qui permet de passer le temps dans le réel comme dans le virtuel. Une petite parenthèse sur Shenmue 3 s'impose. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une petite critique pour le futur Shenmue 3 concernant le deuxième trailer qui était sorti en août 2018. Je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu du fait que le personnage de Ryo Azuki avait eu une tête à l'effigie des poupées Barbie et Ken. Et récemment, Yu Suzuki nous a dévoilé une nouvelle image de Shenmue 3 où Ryo est en train de taper sur le QTO Boxing. Et là, je me suis dit, ça y est, on a enfin un personnage qui ressemble exactement comme deux coups de doigt, celui la Dreamcast. Donc Yu, ne nous déçois pas, s'il te plaît. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos. On se retrouve le 31 décembre prochain pour la dernière de l'année où on fera un bilan, pas en termes de jeux vidéo mais en info globale hein, tout simplement, on va faire tout simplement un top 3 un top 5, des infos à retenir de l'année 2018. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et à bientôt. Salut.